Alors euh, si un jour vous lisez un article de recherche de mathématiques, vous allez vous rendre compte que euh, contrairement à une idée reçue euh, assez développée, il y a beaucoup de textes et assez peu de formules. En fait, euh, la puissance de ce qu'on fait en maths, c'est de tra traduire un peu euh, en texte euh, compréhensible pour des humains euh, quelque chose qui soit un ensemble de formules qui soit machinalement vérifiable par euh, informatique ou par juste enfin euh, vérif on vérifie bêtement euh, donc un exemple de, de, de, de parallèle comme ça euh, si je prends l'énoncé tout nombre réel positif et le carré d'un autre nombre réel vous voyez qu'il n'y a aucun symbole mathématique dedans et je peux le traduire euh, avec une formule mathématique euh, pour tout x dans R euh, x plus grand que 0 implique qu'il existe y dans R tel que y carré égale x et en fait bah, les deux énoncés sont tout aussi mathématiques l'un que l'autre euh, et donc bah, on, peut se on peut maintenant chercher à à faire de la, de la théorie de la preuve avec tout ça. Donc on, on va vouloir prouver un énoncé à partir d'autres énoncés d'un raisonnement logique euh, qui soit, euh, dont on soit à peu près sûr. Donc on prend un énoncé, on fait une petite preuve à partir d'autres énoncés qu'on sait qui sont déjà vrais. Euh, oui, mais ces autres énoncés, bah, il faut faire une petite preuve euh, pour démontrer qu'ils sont vrais. Et cette preuve, elle s'appuie sur d'autres énoncés qui sont déjà vrais, et puis, et puis etc., etc. Et puis on se rend bien compte qu'on euh, que ne peut pas aller à l'infini comme ça dans une, une série de preuves euh, gigantesques. Il faut bien qu'on ait des points de départ. Et alors, bah, ces points de départ, en mathématiques, on appelle ça des axiomes, ça va être des formules, des énoncés. On va accepter qu'ils sont vrais, et puis euh, une fois qu'on a accepté qu'ils sont vrais, bah, on va commencer à faire des maths avec. Donc par exemple, si je prends la théorie des groupes, la théorie des groupes s'axiomatise avec trois axiomes, euh, l'associativité, l'élément neutre et l'inverse. Euh, et puis euh, une fois qu'on a, qu a posé ces axiomes, on peut faire de la théorie des groupes, euh, on s'amuse, on... Euh, et bah, euh, une, une formule de, du langage de la théorie des groupes, euh, c'est la formule de commutativité, pour tout x, pour tout y, x étoile y égale y étoile x. Euh, ça, c'est une formule qui va être ni vraie ni fausse, euh, ça dépend du groupe qu'on considère. Il y a des groupes qui sont euh, commutatifs, comme les groupes des, en, des entiers avec euh, l'addition, les groupes des réels avec la multiplication. Mais il y a des groupes qui ne sont pas commutatifs, comme des groupes de matrices avec la multiplication, ou des groupes de fonctions avec euh, la composition. Donc on dit que euh, euh, la formule de commutativité est indémontrable euh, dans la théorie des groupes, c'est-à-dire que si on avait une preuve de ça, et ben, de ça à partir de ces trois axiomes-là, ben, on ne pourrait pas avoir d'exemples de, comme ça, et si on avait une preuve que ça c'est faux à partir de ces trois axiomes-là, on ne pourrait pas avoir des exemples euh, de ce type-là. Et donc, euh, euh, au début du XXe siècle, Hilbert va chercher à euh, faire une axiomatisation qui permette de formaliser l'ensemble des mathématiques, euh, et il voudrait une axiomatisation qui soit complète, c'est-à-dire qu'on euh, bah, n'est pas oublié de rajouter des axiomes, on soit capable déjà de tout démontrer ou de tout réfuter. Et bien, bah, euh, 30 ans plus tard, euh, euh, Gödel va arriver et puis il va euh, démontrer qu'en fait, euh, bah, ce que voulait faire euh, Hilbert n'est pas possible. Euh, si je prends une théorie qui permet de formaliser l'arithmétique, elle est nécessairement incomplète. Donc pour démontrer ça, euh, il va faire quelque chose de, il va formaliser de la logique à l'intérieur de l'arithmétique, il va faire un espèce de parallèle entre la logique qu'il a formalisée à l'intérieur de l'arithmétique et la logique ambiante, et puis il va essayer de faire une formule qui parle d'elle-même et qui dit qu'elle n'est pas démontrable, et du coup, bah, cette formule, si elle était démontrable, elle ne serait pas démontrable, et donc on aurait un gros paradoxe, donc euh, euh, la formule n'est effectivement pas démontrable, et euh, cette formule dépend euh, entièrement de la théorie qu'on a choisie, donc euh, si je rajoute cette formule-là comme étant vraie, bah, la théorie serait il euh, y aurait une nouvelle formule qui ne serait pas démontrable, et, et ainsi de suite. Donc il euh, n'y a pas de théorie qui soit, qui soit complète. Alors, il n'y en a pas, y en a il n'y en a-t-il vraiment pas bah, euh, On va prendre un exemple, la théorie des corps réels clos. Euh, la théorie des corps réels clos qui correspond à l'ensemble des formules du premier ordre qui sont vraies dans, dans les réels. Euh, cette théorie, euh, donc, son langage, c'est euh, la multiplication, l'addition et l'ordre. Euh, ces axiomes, donc ça va être associativité, neutre, inverse, commutativité, comme au-dessus pour euh, l'addition et la multiplication, l'axiome de distributivité, euh, la compatibilité de l'ordre avec l'addition et avec la multiplication, et deux axiomes de clôture, un qui dit que les nombres réels positifs sont des carrés, et un autre qui dit que, euh, bon, un autre qui a un schéma d'axiome qui dit que euh, les polynômes de degré impair ont tous une racine. Et bah, à partir de tous ces axiomes-là, si je fais une formule dans le langage de, de, de la théorie des corps réels clos, eh ben je vais pouvoir soit la démontrer, soit la réfuter à partir uniquement de ces axiomes-là. C'est-à-dire que n'importe quelle formule de ce langage, euh, du premier ordre, si elle est vraie dans R, je peux la démontrer à partir de ces axiomes-là, si elle est fausse dans R, je peux la euh, réfuter à partir de ces axiomes-là. Vous allez me dire, mais, euh, mais euh, le théorème de Gödel est censé s'appliquer, pourquoi, euh, pourquoi euh, le théorème de, de Gödel ne s'applique pas Et la raison donc, pour laquelle le théorème de Gödel ne s'applique pas, c'est que euh, je suis capable de parler de tous les entiers dans cette théorie-là. Je peux parler de 0, de 1, de 2, de 3, de trucs etc. Mais je ne peux pas parler de l'ensemble de tous les entiers. Pour ça, il faudrait que j'ai un axiome de récurrence. j'en ai pas. Euh, et donc, je ne peux pas euh, euh, je ne peux pas parler de l'ensemble de tous les entiers. Je peux faire de quantification dans n. Il faudrait que j'ai une formule infinie comme ça, ou que je fasse du second ordre, euh, comme ça. Donc, euh, bah, la théorie des corps réels-clos échappe effectivement euh, au théorème de Gödel. Je vous remercie pour votre attention.